Vous avez une quantité d'énergie chaque matin en vous levant. Come on « Come Et le soir, « Je <rire> n'y arriverai pas. » Vous avez remarqué que souvent, on, vous avez un côté un, un Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans vous. Hein. Le matin, vous êtes prêt à embrasser la terre. Et le soir, <rire> « Je suis pas je, je n'ai <rire> plus le moral. » Vous êtes la même personne le matin et le soir. Mais le comportement est différent. et C'est pour vous dire à quel point votre esprit vous joue des tours constamment. Mais vous devez canaliser votre énergie. Quand j'intervenais dans des écoles de commerce, ou euh, peu importe, auprès d'étudiants, euh, je leur disais toujours, à mes étudiants, je leur disais, stratégie égale concentration. Alors, on était sur notre thème, stratégie égale concentration. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une quantité d'énergie et que le, le multitâche ne fonctionne pas en termes de, de, de, de, de performance. Donc, attention à ça, retenez ce point-là. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as une quantité d'énergie. Qu'est-ce que tu vas en faire Arrêtez de gaspiller votre énergie. Il y a même des moments où on parle, et on parle, et on s'explique, on parle dans le vide, mais vous vous épuisez pour rien. Vous savez quoi Zip, zoup, des fois, écoutez, ou laissez tomber certaines discussions qui ne servent à rien. Vous avez une quantité d'énergie chaque matin, dans quel projet important pour moi, dans les résultats que j'attends dans ma journée, accessoirement de ma vie, pas celle des autres, je veux concentrer mon énergie. Je vais la mettre dans ça, ça et ça. Vos résultats vont être exponentiels, croyez-moi.